Bonjour Alors, aujourd'hui, on va voir quelque chose de révolutionnaire. Euh, ça fait 21 ans maintenant que je suis opticien, euh, on a des innovations régulières, mais pas à ce point-là. Là, Là c'est euh, a priori sensationnel, enfin, c'est même pas a priori, ça l'est. Euh, donc, on va voir comment freiner sa myopie, l'évolution de la myopie avec la croissance, notamment chez l'enfant. Alors déjà, un petit contexte, il faut savoir que la myopie apparaît en général vers 6 à 8 ans et qu'elle évolue ben, forcément... Euh, enfin, forcément... Ça ne doit pas vous être forcément évident, mais euh, qu'elle évolue en fonction de la croissance de l'œil. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, on a des myopies dites axiles, c'est-à-dire que l'œil est trop grand et forcément, en grandissant, l'œil s'agrandissant encore plus, on crée euh, encore plus de ce qu'on appelle de défocalisation et ça augmente la myopie. Alors, comment freiner ça Il y a eu, euh, je ne sais pas ça, de quelle étude ça sort, mais euh, récemment, il y a deux verriers... Qui ont sorti un verre qui va limiter l'évolution de la myopie et en fait, on, en portant ce type de verre, on devient moins myope. On réduit de 67% hein, pour être très précis, selon les données d'une étude sur trois ans quand même d'un verrier. Donc là, ça sort là, mais c'est pas sorti du chapeau. de On réduit donc de 67% l'évolution de la myopie due à un type de verre. Alors, si vous souhaitez des des indications techniques, etc., et comment ça fonctionne, je pourrais vous en donner en commentaire, sans problème. Mais là, ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment d'informer comment limiter euh, cette évolution de myopie. Ensuite, il y a d'autres astuces à savoir. Euh, la myopie, évidemment, plus on regarde de près, plus on fait un effort, plus on va... Les études montrent aussi que euh, plus on passe de temps de près, que ce soit sur des livres, euh, sur euh, bah des, forcément tous les outils numériques type tablette, téléphone, euh, on augmente euh, sa biopie. Notamment pendant la croissance et pendant euh, l'enfance et l'adolescence. Donc, pour limiter ça, évidemment, vous pouvez limiter l'utilisation des écrans, mais c'est assez difficile de limiter euh, l'utilisation de la vision de près, notamment quand on est étudiant et puis quand on, même quand on est au collège ou au lycée, de faire, quand on fait ses devoirs. Il est conseillé, du coup, d'utiliser ce qu'on appelle la règle des 20-20-20. 20 minutes de près, 20 secondes de loin, à ce qu'on appelle 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres. En faisant ça, on soulage, on repose. Alors, avec le confinement, par exemple, euh, il y a eu une étude euh, qui a montré dans une ville de, du, enfin, en Chine, où il y a eu 4 mois de confinement strict. Et le nombre d'enfants myopes a triplé suite à ce confinement. Donc, cette règle des 20-20-20 est aussi importante. Il n'y a pas que les outils euh, qu'on peut vous proposer qui, qui vont solutionner et freiner cette myopie. On parle de freination de la myopie. Il y a aussi, évidemment, euh, le comportement. Si vous pouvez aller faire un tour dehors, c'est encore mieux. Voilà Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, vous les posez. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Hein, si, là, je suis resté assez général, mais euh, enfin, général, je ne suis pas rentré dans la technique, on va dire. Mais euh, sachez que ça existe, ce type de verre, maintenant. Et oui, j'ai oublié, il y a même une lentille basée sur ce même principe, fait par un laboratoire qui est sorti. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atalaïstre. Allez, au revoir.